Les agents du ministère des Finances sont inquiets en cause de l'annonce de la fermeture d'un 7 Bon, à propos, euh, tu dînes avec nous ce soir, Néné mmh, Ouais. Ah, bon, donc, je prévois de la viande pour. Euh... Ah, ça, c'est ta soeur. Je l'ai déjà dit mille fois de rentrer sans sonner, mais je ne sais pas quoi ça sert qu'elle est une clé. Hein. Ah, écoute, tu sais bien. De toute façon, c'est une suis bien élevée, donc je la connais. Bonjour Bonjour Un ah, mon gras Ça va gras Un Bonjour Maman ben, Bête. Ça ben, va être toi. Bon, les hommes, on y va Oh, tantine, deux secondes, t'as bien le temps pour ta un café euh, D'accord, mais si t'es en retard, tu n'as pas envie de te plaindre. Non, il n'y a rien qui presse, tu peux t'installer. D'accord. Tu veux un café Ben, je veux bien. On pose certaines questions aux employés. Si bon, par exemple, le bureau de Carillon, le bureau qui se trouve aussi à Galles. S'il te plaît, merci. Bon, allez, on y va Oh oui, mais dit ce tableau là, là. Euh, je ne peux pas le descendre à la cave, parce qu'il est toujours dans le chemin. Je voudrais bien le descendre à la cave, parce que de toute façon il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mais il est bien, bien. mis. oui, mais... Ah, de toute façon, bientôt je le finirai. Oui, mais quand Quand je le finirai, quand je le finirai Bon, oh, très bien. Allez, asseoir. L'ONU a revu à la hausse le bilan du massacre de Houla en Syrie qui a fait 108 morts, dont 49 enfants et 300 blessés. Et cette nuit, donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu en feras ce que tu veux, mais... Ça fait dix minutes que j'attends. excusez-nous. Mais, excusez -nous, mais je travaille. Nous avons été retardés sur la route. Ben, je vous dis ça, mais je ne vous dis rien. Mais si c'est comme ça que vous soignez vos clients, vous ne les garderez pas longtemps. Hein. Je vais vous ouvrir, Madame. Madame. Vous en entrez. Entrez. Georges. Viens. Allez, viens. Ça va aller. Bonjour monsieur. J'aurais besoin d'un conseil s'il vous plaît. Monsieur, ça va Monsieur Ça va, oui. Demandez à Louis, c'est au fond du magasin. Merci du conseil. C'est exactement la couleur qu'il vous faut. Ah, en fait. C'est ça que j'avais pensé. Oui. Ah, C'est vraiment super. Rien. Merci beaucoup, madame. Rien. Merci. Allez, au, revoir. au revoir. Pour les ateliers de décoration, j'ai 12 candidats cet après-midi. Et pour la semaine prochaine, j'ai déjà 15 inscriptions. Hein. Oh, C'est parfait. C'est une idée géniale, Totine. Oui, mais bon, ça commence à devenir compliqué hein, parce que j'ai besoin d'un sérieux coup de main, moi. Hein. Ah mais si tu veux moi je vais t'aider. Nini, non. Ah, non c'est Nico moi. Nico. Nini, Nico, euh, de toute façon tu as déjà assez avec tes cours. Et hein. écoute euh, Louise, oui. est-ce que tu pourrais conduire Nico à la gare aujourd'hui justement Oui. Parce qu'il faut que je parle avec ton frère. Et je le reprends pour aller au magasin. Ben si tu pouvais t'occuper du magasin aussi aujourd'hui, ça m'arrangerait. J'irai, j'irai, j'irai te donner un coup de main après mon travail. Bon, ça va, ok. Georges, tu m'écoutes. Tu te souviens Josiane Elle m'a donné l'adresse d'un thérapeute. Il paraît qu'il est très bien, un peu spécial peut-être, mais il est très bien. Et je t'ai pris un rendez-vous avec lui. Et t'espères que ça va changer quoi? Mais ça peut tout changer! Ça peut tout changer! Faut essayer! De toute façon, on en reparlera plus tard. Moi, je dois aller au boulot. hein. D'accord? A tantôt! Il est toujours en retard. Hein. C'est pas possible ça! Non, oh, ça, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Mais cette fois, je suis décidé, je vais lui dire. Je vais lui dire, ça peut plus durer. La prochaine fois, je vais lui dire, docteur, si vous n'êtes pas à l'heure, euh, moi, je ne reviens plus. Non, mais c'est vrai. Hein. Une médecin toujours en retard. Euh, moi, je voudrais bien voir si j'étais là en retard. <rire> Qu'est-ce qu'il dirait Mais c'est pas tout pareil, de toute façon. L'autre jour, j'étais à l'école de mes enfants pour une réunion de parents. Eh ben, vous savez quoi, le prof il arrive en retard, vous croyez qu'il s'est excusé Même pas, même pas. Il faut toujours tout attendre. Les gens s'en foutent de tout aujourd'hui. Non, vraiment, c'est insupportable. Alors lui, euh, je vais pas bien. S'il peut même pas se rendre compte que je vais pas bien, ça va pas. Non, il faut que ça change. Je peux plus continuer comme ça. Monsieur Allô Je vais prendre Monsieur Allô. Venez Monsieur Allô. Par ici. Ouf. Venez. Alors Monsieur, dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe Il paraît que ça va pas bah, Pas vraiment, non. Qu'est-ce qui ne va pas bah, Tout. Tout, tout. Vous savez tout, ça veut rien dire. J'ai perdu... perdu le goût de vivre. J'ai plus envie de travailler. Enfin, j'ai plus envie de rien faire. Quoi. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Il y a autre chose Autre chose Et pourquoi vous trouvez que c'est pas assez grave ça Avec ceci, tout ira bien. Je vous le donne. Prenez-le. Ça un est, ça va pas vous mordre. Qu ce que je vais en faire, moi, de ça Ça va pas, vous le mettez. Vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Et quoi C'est ça, votre remède Ben, oui. Et vous espériez quoi Des médicaments ben, je sais pas, moi, un traitement. Vous savez, les médicaments, c'est surtout pour faire de l'argent aux pharmaciens. L'effet. Puis.. Euh... Je me sens ridicule moi avec ça. Mais est-ce que j'avais l'air de me sentir ridicule Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui, ma petite femme oh, mais Ça va bien, et toi aussi hein oh, Très bien, très bien. Et Nicole, lui, va comment Ça va. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette bonne odeur qu'on sent, là J'ai euh... fait des crêpes. Fait des crêpes Ah ben, j'en veux bien une. Toi, ça va l'école Ça va, ça va. Ah ben, tant mieux. Dis, euh, Louise, est déjà passé Non, pas encore. Ah, parce que j'ai bien envie de l'accompagner la, au boulot aujourd'hui. très bien. Je bien avec elle au magasin. C'est très bien. Je crois que la voilà. Ah, elle peut tomber. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Et toi? Mmh, bien. Comment bon, ben. ça? Ça sent bon aussi. Oui, j'ai fait des crêpes. Tantine, tu oui. peux laisser à ma place, tu as une crêpe. Ah, oh, c'est petit ça. Merci. Moi, je vais chercher une. C'est bien. Tu es en forme aujourd'hui? Oui. Je forme. Parce que je crois que je vais venir avec toi. Ah bon, on sera pas trop de deux pour le travail que j'ai pris, mieux. Ah ben je tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais, je vais mettre un peu de confiture là-dessus. Qu'est-ce que je suis contente de te voir comme ouais, ça. Ah ben moi aussi. Je me sens vraiment bien, j'ai envie de travailler, tout. Euh, je sais pas, je me sens tout différent aujourd'hui. Ça va vraiment bien. Oui. Ah oui, c'est bien. Ah, oui. À propos, le facteur est passé. Oui. Faut boire tes crêpes. Tiens, j'ai une publicité pour toi. Et ça, c'est quoi ça regarde oh, ça et puis on y va. Hein oh non, c'est pas vrai, s'il vous plaît. Bonne nouvelle. Bah, C'est un contrôle fiscal. Hein. Et alors Ça sera super bien. tout J'irai ton ton absence. Mais bah oui, mais il fallait que ça arrive vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui que je me sentais bien. Ben, bah, me fais voir, enfin. Pas tout est fait. Mais bah oui, mais ils vont vérifier partout. Ils vont regarder de tous les côtés. Nico et pâtural au bonjour. Ah Nico, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe Ah il grève. Ah mais j'ai un atelier qui va commencer, je ne saurais pas aller te chercher. Il y a un problème là. Ben, en fait Nico est à la gare et il y a grève j'ai un atelier qui va commencer, moi je ne saurais pas. Ton père va venir te chercher lui-même. Allez, à tantôt. Au revoir. Madame, monsieur, vous le savez probablement, les syndicats appellent à une général des services publics ce jeudi mais ce matin déjà les conducteurs de trains de notre région ont décidé d'anticiper le mouvement cet arrêt de travail spontané a fortement perturbé le trafic au grand âmes des voyageurs surpris c'est le nouveau régime des pensions décidé par le gouvernement qui provoque la colère des cheminots A été, il a toujours des grèves. Ouais, je sais. Même moi, je suis là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Elle est déjà là. Elle est déjà là Mais oui. Oh, ouais. Attends. Vas-y. Courage. Ouais. Hein. Ouais. Je vais au magasin. Hein. Ça va. va. Ouais, Tantôt. Eh bien, monsieur, allo. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit Non <rire> oh. Mais oui, hein. tout ça s'est bien passé. Oh, qu'est-ce que j'ai dit oh, Super. I'm, I'm look for... je, um, je, je cherche... Je cherche... Uh, a product. Oui, Louise, il y a un problème Je ne comprends pas ce que madame me veut. Oui, je crois qu'elle est anglaise. Uh, yes, yes, I am. Ah. Uh, I écoute you. Yes, thanks. I, I look for... Je cherche... Vous cherchez, oui. Je cherche... Um, a product. Un produit, oui. Un produit, yes. Un produit. To... Protéger. Un produit qui protège. Oui. Oh là là là, quel soupir. T'as le moral dans les chaussettes. Dès que tu penses à l'avenir, ça te donne mal à la tête. C'est vrai que ça peut pas être pire Il fait gris sur la planète Mais si ça peut te faire plaisir Je te donne une bonne recette Tu en feras ce que tu veux Mais tu risques d'y prendre au goût Ça déridera les grincheux Tu seras bienvenu partout j'ai l'impression que ce personnage n'attend qu'un petit coup de pouce Pour avancer vers une vie nouvelle Et pour que tout soit à nouveau possible pour lui Ouais Moi j'ai plutôt l'impression qu'il a besoin d'un petit Je sais pas Peut-être que Je sais pas, on va essayer pour voir mais vous connaissez l'auteur Il est à vendre Désolé, il n'est pas à vendre. Bon. Quant à l'auteur, vous l'avez devant vous. Eh bien, bravo en tout cas, et n'arrêtez surtout pas. Merci, c'est gentil.